Change ta vie avec un iPhone. Change ta vie avec un iPhone. C'est oh, oh, chinois. C'est chinois. C'est chinois. C'est vrai est, Ça, c'est un de bouquillard qui te Tu n'as jamais C'est C'est C'est 14 ans mais 12, ça 13. c'est 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. Tu mises, ouais, là, puis, voilà. Tu mises et tu mets ton pied comme ça, et ah, oh. tu mets ta gai. C'est facile, voilà. Facile. <rire> c est... C est facilement, c'est venu à ton deal, là. Voilà, on like. C'est venu ton deal, là. Et à tes... tes pieds. Ah. Ah. Je lève le pied. Ah, ah, pas pas là, voilà, C'est on commence, je ah, le pied. Non, non, non, non, c'est quoi ça cesse. Mais faut que tu lèves tout petit dans la vie, que ça 2 minutes. Top, c'est parti. ça, c'est fini. à c'est c'est c'est c'est tu fais des wives. Tu lèves le pied Tu lèves le pied. les pieds. de bosser avant. Non, attends Attends, attends, attends, attends. Il faut... même si c'est un il non Ça Je avec un knife. 这一集 On va jouer le cahier. on va faire économiser, économiser et prendre l'argent pour faire la vie. La vie est qui Ça va, oui, oui. va. va. C'est quoi le oui. jeu oui. Tu donnes l'argent et tu restes comme ça durant deux minutes. Seulement comme ça. as on ne peut pas jouer avant de donner l'argent. on donne l'argent, On donne l'argent. D'accord. Tu combien aujourd'hui? Tu Non, Non, voilà. Tu Tu c'est idée tout Bon, on, peut, on peut jouer encore. Il n'y a pas de Tu C'est le 9-25 que tu veux. Tu vas essayer. Ah, oui. Mais bon, on donner tout tout, à ah, là, pas en de cas d'entourlage. Ah la cas d'entourlage. <rire> Mais ça c'est perdu d'avant. Toi tu confies ta vie à une femme. En, en tout cas quand ma chérie se fasse c'est pas bon. Tu es duré sur la terre? Ouais. Tu joues. Regardez, elle fait ça, elle, me, elle a le temps de me faire bisous. Elle fait quoi Elle fait quoi Mais elle, a, elle, a, elle a calé ça. Elle n'a rien calé. Ah, je ne vous ai pas dit. Mais depuis là. Elle n'a pas osé. Elle a fait on enfin, lui les amis, tu fais. Titane. Ah, vous connaissez le fait qu'on appelle Titane Non Hey! Oh, je, je, je, je. Oh. Mais comment on peut gagner comme ça? Oh, Dieu de miséricorde! Comme, comme, comme ça, je vous ai dit, pour un c'est du titane! C'est à cause de toi!